Tout le Et maintenant, au repos, au repos, et après, j'y suis la fête. Nous avons décidé, donc, chaque année, ce sera à midi, chez Claire, à La Cassée, donc à Lignard, le restaurant de La Cassée, et euh, le soir, on fera, donc, itinérant, on va faire chez euh, chaque vigneron cette année, c'était au Mazel, l'année prochaine au Glapas, et là ça c'est officiel. Et officieusement, je peux déjà dire que normalement en 2011, ce sera euh, chez André Callec, puisqu'il aura sa cave sera construite. Et, euh, et en plus, on se rapproche de Valnière, ça simplifie beaucoup de choses. Euh... <rire> Ah, ouais. ah, ouais. C'est ça. Pour ça, ça. aussi, pour une maison Dégustation mais maison c'est Vous voulez faire la digne aussi oui. Ah, oui. ah oui Oui, oui, oui. ça. C'est d'abord prendre un bon travail. Oui, oui. On oui. veut on trouver des vieilles vignes, vignes avant, -hous avant -hous de avec le bureau. On ne veut pas les planter Voilà. Des vieilles vignes que quelqu'un ne travaille plus. Voilà, plus Et il faut qu'elles soient petites en même temps. Oui, on a estimé à 300 pieds. Je pense que si bleu on c'est Et donc ça, c'est... La c'est là. C'est ça. Oh, est ça. Je vous ai dit à bientôt, au revoir. Depuis le temps, je vous ai dit au le Tu as eu de Comment tu caractériserais les, les vins d'Ardèche, toi qui les connais bien on ne peut pas les caractériser. C'est-à-dire qu'il euh, y a bien différence entre le vallet de Valvinière, le vin qu'on fait avec Gérald ou Christophe Kant, et le vin de, de notre copain dans le vallet d'Ibi, comme Gilles Azoni, Jérôme Jouret. Parce que le climat, il est différent. Les sons sont un peu différents, le climat, il est beaucoup différent. Ils sont beaucoup plus frais, beaucoup plus tardifs. Voilà. Et c'est des c pas identique, ou... Ces pages identiques Ces pas sont identiques. Ouais. C'est-à-dire Grenache, carignan, syrah, en rouge, principalement, chardonnay, vionnier, en blanc. Et par rapport euh, à la région beaucoup plus connue de, des côtes du Rhône euh, On est plus frais, même nous ici, parce que euh, le, le, le climat méditerranéen monte par la Rhône, et nous, on n'est pas sous la Rhône, on est décalé d'un ou deux vallées de la Rhône, de ce fait... Euh, on a les vins qui sont mûrs à 13, 13,5. Quand on parle de syrah, uh, Grenache à 14, uh, ou c'est plutôt 15. C'est des vins beaucoup plus légers Voilà, voilà, plus vertical. Des vins... À boire. Des vins de garde aussi ou... Oui, ça il faut goûter les vins de Gérald, c'est 99, c'est 98, c'est Première Millésime, uh, qui se gardent très, très bien. Ils ont encore beaucoup de fraîcheur. Il faut fasse des choses, toi. C'est là C'est on va de C'est la première passion, c'est le veille, la deuxième c'est la batterie, c'est la musique. Donc euh, je peux pas, ça va, ça va mordre sur tout ça, et, euh, et ça c'est des choses à faire au sérieux en plus, parce que sinon tu risques ta vie. C'est je suis arrivé là direct, je ne peux pas te Je pas Je On a le Jamais on meilleur. Je tu tournes un petit peu les. les ouais. Tu piques les côtelettes par exemple, tu sais. Ça va tout au ralent. Tu es, es brésilienne Oui. Oh, okay. Moi je viens en Argentine. Mais le pays Oui, oui. Mais le C'est le on le arriver la de la page. de la la On va de ça ah, un bon. Oh non, non, c'est Il est C'est dit sais C'est C'est Moi, je peux pas tout goûter. Hein. Je suis pas une machine à boire. Hein. Tu es invité parce que ta femme est une femme. Ah bon, on a invité les invités, c'était les, les femmes. Il tu t'imagines im, Il déjà ils ont la chance. Tu as été homo, tu n'étais pas invité. Ah, ah, si toi. ta femme était intersexuelle, on se pose la question. Voilà, ah, non mais ah, c'est ça. Okay. Fait, nous, nous, nous les homos. Hein. L'année prochaine, on invitera plein appeler les homos. Ah ok. Mais cette année, c'était décidé c'était les femmes. Tu as un vignoble au nord de Rome, c'est ça Oui, j'ai un vignoble, J'ai une petite domaine. Il y a des correspondances entre ce que tu fais là-bas et ce qu'ils font ici en gros, oui. Bon, après, on a des terroirs différents. Euh, on travaille à peu près pareil. Bon, chacun fait son, son boulot. Euh, je ne sais pas, Gérald il travaille à sa façon, moi à ma façon. En fait, fait l'agriculture et les vins, c'est fait sans rajouter rien. Juste les raisins. Stop. Donc, ça, je pense que c'est la même philosophie. Après, les résultats, évidemment, c'est différent. Et ça, c'est bien. En fait, hier, on a goûté des vins différents, aussi chez lui et chez Mazel, il y a une différence. Euh, euh, Jérôme, c'est différent, euh, Christophe aussi, donc euh, ça, c'est bien. Mm -hmm. Même philosophie, mais les résultats, c'est différent à rapport à, à l'interaction qu'il fait l'homme euh, avec la terre et les vins. Donc, euh, ça, c'est intéressant, sinon est, on est tous pareils, il y avait quand même un, un doute, on dit, euh, il y a quand même un, une technique, et quelque chose, mais non. Et les retours des clients, ils étaient étonnés de, de découvrir des vins d'Italie ou... Intéressés, surtout intéressés, euh, ça ça, c'est bien. Intéressés, euh, pas au style des vins, mais surtout au terroir. Dans le sens qu'ils qu sentaient qu'il avait une, une sol différent et un travail différent. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas ça. Parce que quand tu parles de travail, c'est différent. C'est pas le con qui, qui tourne dans ah, qu les vins. C'est ça pour les Mais écoutez, moi je suis un peu nouveau dans le monde des verres nature, donc euh, je trouve que ça a été une belle journée. Tout le monde a été bien content. Euh, moi ça fait 2-3 ans que j'essaye de faire euh, un peu des vins nature. Donc euh, j'apprends, hein, j'ai des bons maîtres pour apprendre. Euh, voilà. Que... Vous êtes où à Valvinière ou... Oui, je suis à à même. Hein. Donc, euh, ça fait 15 ans que je suis installé, mais euh, je ne bossais pas comme ça jusqu'à maintenant. Euh, J'aime de mieux en mieux ces vins donc euh, je pense qu'il faut aller euh, vers le vin comme ça. Et qu'est-ce qui vous a décidé à passer au vin naturel euh, Le plaisir de les boire et euh, voilà, c'est des bons canaux. Comment s'est passé le, le contact avec la clientèle euh, Très bien, c je pense que c'est une clientèle qui, est, qui a des contacts plus faciles, plus ouverts avec les, les, les vignerons et euh, qui aime bien faire la fête. Donc, euh, c'est toujours des contacts agréables. Vous avez fait... you uh -huh.